La deuxième édition du plein les Festival a été un véritable succès. Avec plus de 23 000 spectateurs, le festival a enregistré un nouveau record d'affluence. Le festival cette année proposait trois nouveautés. En parking, en camping, ainsi qu'une entrée prélibre. libre La prochaine édition aura lieu